Et, et lundi, lundi du coup t'as faim <rire> et t'es comme un <rire> con et t'es arrêté quand putain j'ai faim <rire> Le cerveau, c'est ça la puissance du cerveau, c'est incroyable hein, cette, euh, cette machine là euh, Va t'envoyer des signaux comme quoi tu vas être en carence Est-ce que c'est performer euh, tous les jours à, à l'entraînement ou alors performer parce que t'es athlète et t'as une date, un objectif Et La réponse je pense qu'elle est plutôt claire, il y a peu de réponses tranchées en, ouais. en nutrition Tu as le choix entre vouloir rouler en deux chevaux, en Ferrari euh, ou autre, hein, euh, du choix, donc euh, ton corps, ça va être la même chose. À l'inverse, j'ai eu une expérience à l'INSEP d'athlètes hyper doués dans leur discipline, qui, qui n'avaient quasi plus rien à démontrer hein, parce que les podiums étaient là et compagnie. Mmh. Si les gens sont curieux et qu'ils veulent a priori savoir, oui, mais en réalité, tu vois très bien qu'au quotidien, tu dépenses pas la même énergie tous les jours. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du talk show Dunia la X Sport. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On va parler nutrition, on va parler nutrition euh, dans le sport, comment euh, performer grâce à la nutrition. Et on va vous donner plein de conseils entourés de professionnels de la nutrition. Mais avant de commencer cette vidéo, euh, cette vidéo est sponsorisée par Fitness Boutique. On est aujourd'hui dans une boutique euh, à Sergi qui est incroyable, où on va pouvoir retrouver pas mal de produits, euh, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez nous retrouver ici et trouver des produits euh, diététiques pour euh, la performance comme pour la perte de poids comme pour la prise de masse avec du matériel des tapis des vélos elliptiques pour trouver tout un tas de matériel qui pourra vous servir à la pratique de votre sport donc n'hésitez pas à nous trouver dans cette boutique il y a l'adresse qui s'affiche Juste ici, sans plus attendre, on va pouvoir commencer cette super vidéo et je vais surtout vous présenter les personnes qui vont nous parler nutrition en avant. Salut, moi c'est Alice, j'ai 31 ans, je suis diététicienne nutritionniste et également coach sportive spécialisée dans le domaine du crossfit. Salut, moi c'est Cécile, je suis nutritionniste, experte en sport de combat et j'ai une école de formation pour justement apprendre mon expertise à tout le monde. Salut, moi c'est Frédéric, j'ai 38 ans, je suis honneur de Crossfit CP95 et à côté, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans la nutrition sportive. Bon, je suis très contente de faire cet épisode avec vous sur la nutrition. Euh, aujourd'hui, on a plusieurs spécialistes quand même, donc il faut remettre les choses dans leur contexte. On va parler de nutrition, parce que j'ai reçu énormément de questions sur la nutrition, euh, que ce soit sur des clients ou des gens en crossfit ou des gens sur Internet. La nutrition, c'est vraiment quelque chose que je pense peu de personnes gèrent. Et du coup, j'ai répertorié pas mal de questions et on va essayer d'y répondre aujourd'hui. Ça marche. Donc ici, on est quand même sur les sports de combat. Là, on est sur le crossfit, ok Général. Et ici, <rire> Et ici, on est sur le crossfit également et l'haltérophilie. Donc, tout le monde a un point de vue différent, je pense, parce que euh, la nutrition, c'est quand même vaste. Mais euh, on va essayer de trouver un terrain d'entente et vous faire comprendre au maximum la nutrition dans le sport. Ça marche On y va C'est bon. La première question que j'ai à vous poser, c'est, est-ce que euh, je suis obligée d'avoir une bonne diète dans la vie, genre, pour performer Est-ce que c'est la base Est-ce que je peux manger n'importe quoi et être super forte Ou est-ce que si j'ai pas une bonne nutrition, c'est claqué genre Donc, du coup, Ouais, je te regarde, je te regarde, <rire> <rire> I feel you <rire> On s'est senti Ok, euh, non, on peut absolument manger tout et n'importe quoi et performer, bien sûr si Alors, il va falloir que j'ai bien ta réponse <rire> Non, alors, pas du tout. Euh, après... Bon, euh, <rire> En vrai, tout dépend de quels sont tes objectifs, euh, qu'est-ce que tu entends par « bien manger » et on en revient du coup à ce que. « est-ce que vraiment on sait tous ce que c'est que la nutrition ?» On a mmh. tous un avis sur la nutrition, parce qu'on est tous concernés, on mange tous a priori. Euh, maintenant, on a peu d'éducation nutritionnelle, que ce soit à l'école ou plus tard dans le parcours pro ou scolaire, si je puis dire. Donc euh, il faut déterminer qu'est-ce que tu appelles une bonne alimentation mmh. et ce que tu appelles une performance. Est-ce que c'est performer tous les jours à l'entraînement ou alors performer parce que tu es athlète et t'as une date, un objectif, et la réponse je pense qu'elle est plutôt claire, il y a peu de réponses tranchées en, ouais. en nutrition. À mon sens, tu ne peux pas performer si ton alimentation n'est pas structurée euh, ouais. et tu, tu sais ce que tu fais. Et Comment tu refioules ton ta voiture donc ton, ton corps c'est euh, c'est ouais c'est c'est clairement la voiture <rire> la voiture alors la voiture euh, tu as le choix entre vouloir rouler en deux chevaux en Ferrari euh, ou autre hein, euh, du choix donc euh, ton corps ça va être la même chose c'est à dire que euh, tes protéines donc on va reprendre les trois macronutriments, qui sont protéines, glucides, ouais. lipides, ça, okay. normalement, les personnes qui écoutent, ça elles ont long. au moins ouais. entendu ces, ces termes-là. Ouais. Donc, les protéines vont venir créer la structure de ta voiture, ta carrosserie. Mm. Tes glucides, tes lipides, on va dire que c'est l'énergie, mais on va résumer, on va garder les glucides, donc les, les sucres. Glucides, sucres. Je résume très fortement. On c est, est d'accord C'est un ça? petit peu plus complexe ouais, que ouais, ça. Ok. Enfin, enfin, c'est okay. voilà, c'est euh, vraiment pour résumer, résumer, résumer. Mais bon sucre, non les sucres. Pour l'instant, disons okay, sucre. D'accord. C'est de l'énergie, c'est de l'essence. Okay. Après, on verra. Enfin, on aura l'occasion peut-être de voir qu'il y a de la bonne et de la mauvaise essence, mais ouais. on va dire c'est de l'essence. C'est ce qui fait avancer la voiture. Mm. Ok. Et ensuite, tu as tout ce qui vient euh, améliorer le mécanisme et le rouage. Ça va être les lipides, les graisses. D'accord. Okay. Donc tu vas avoir effectivement tous ces, tous ces principes-là qui font que ta voiture va plus ou moins bien avancer ou pas. Et ensuite, la nutrition en fonction du moment. Donc Est-ce que j'ai donné les bons nutriments Parce que si je donne les nutriments dont tu as besoin une 2 chevaux, mais je lui donne ceux d'une ouais. Ferrari, peut-être ça ne va pas. Mmh. Toi, tu as peut-être des besoins que moi je n'ai ouais. pas et ouais. inversement. Ensuite, soit je vais venir recharger, soit je vais venir anticiper. Euh, voilà, donc on va ouais. tenir compte de tous ces paramètres. Donc il, faut, il faut comprendre plein de paramètres avant même de pouvoir faire ça. une diète, en fait. C'est ça. ça. Donc c'est quoi, en fait Comment est-ce que... Bon, moi, je... imaginons, moi, je fais un peu de sport, je fais un peu de crossfit, ok J'ai envie... Un petit <rire> peu J'ai envie de performer. Bon, performer, c'est un mot vaste quand même, parce que ça veut pas dire grand-chose, mais j'ai envie de faire un peu de compète. Je suis obligée de faire attention à ma diète C'est genre... Euh, tu as envie de performer... Quel est le sens même mmh, du ouais. mot performer à ce moment-là ouais. bah, Est-ce que euh... tu est as envie de faire numéro 1 Et ouais. donc là je vais te le dire, oui, oui, je pense que tu, tu vas avoir besoin d'un certain ouais. nombre de choses, pas que de la nutrition, hein. mmh. ton sommeil, enfin bref, tout un tas de choses. Après si tu y vas juste pour t'amuser et que ta performance c'est t'amuser. Ouais. Ouais, non, euh, je, ouais. non, je pense que tu peux faire n'importe quoi la veille, je pense pas que tu apprécieras, mais... Ouais. Euh... Et, et même numéro 1, après ça va dépendre aussi de tes concurrents, il y a en ouais, fait euh, l'exigence, du niveau dans tu ouais, qualité. qualité. J'ai envie de te dire, te dire, tu peux être champion dans une discipline sans faire attention à ce que tu manges, mais ça. parce qu'en face, il y a peut-être moins de concurrence... Être, euh, tu ta... peux être hyper, hyper tu talentueuse. Peux... Puis, tu peux avoir des, des, des qualités intrinsèques qui vont te permettre d'être vraiment meilleur, euh, sans pour autant... Euh, mm. Après tu peux pas non plus à l'inverse... Euh, vraiment mal mangé parce que comme on disait ouais. tout à l'heure si, si, si dans un diesel tu commences à mettre de l'essence Ouais. il va avoir comme une limite euh, mmh. sur ton véhicule quoi ouais, ouais. alors ça c'est pareil, ça c'est du vécu nous on a des athlètes, la, la nutrition elle prend euh, elle commence vraiment à prendre de l'essor dans les disciplines de, okay. de combat ouais, ouais. mais on a des athlètes qui sont là, depuis, qui combattent depuis 15 ans il euh, y en a, c'est vraiment des anciens durs, ouais. Ouais, ah ouais, et, euh, moi j'en ai en magasin comme ça ouais, mais c'est plus dur mais en même temps c'est les premiers à constater qui disent ah ouais mais comment je faisais avant C'est ça, ça et, ils et, sur, et sur les autres que ça marche. Et, ouais, et, pour, et sur eux-mêmes, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que pendant des années, comme ce sont des athlètes qui ont 35-40 ans, euh, la partie. Justement, euh, ils ont besoin de préserver les articulations, ils voient bien que le corps, la machine, elle fonctionne plus aussi ouais. bien que ouais, bah, quand oui. ils avaient 20 ans. Donc finalement, ce ne sont pas les plus réfractaires, euh, non Mais pourquoi ce ne sont pas les plus réfractaires Parce que souvent, ils arrivent dans une, euh, au, au bout un petit peu, enfin c'est terrible ce que je veux dire, ils ne sont pas foutus hein, au niveau de leur âge, mais ils arrivent... Au bout de leur, euh, ils ont, leur cycle. Ouais, de leur cycle. Et du coup, il leur reste peut-être des fois plus que la nutrition. Bah, euh, ouais, c'est comme... un peu non, oui. brut. Mais en fait, je pense qu'on comprend tout tête... ce que tu dis. c'est pas du tout ce que j'imagine. C'est ah ouais pas du tout le propos que je tenais. Au contraire, okay. moi, je... les athlètes que j'avais en tête, ce sont des athlètes qui continuent de performer, qui sont sur la scène euh, internationale. Et justement, j'ai commencé à parler de ça. Pourquoi Parce que j'avais évoqué le talent. Tout à l'heure, tu disais, on oui. faisait en fonction des, con des concurrents, mais on a des athlètes qui sont archi talentueux en n'en faisant pas trop. Tu vas ouais. avoir des personnes, ils ont Il une prépa cours, physique ouais. de ouais. dingue, prépa mentale ouais. de ouais. dingue, nutrition ouais. de dingue, ils ont énormément de discipline et ils sont. Euh, tout aussi méritant, mm. mais tu mm. en as et c'est comme ça. Il ouais. y a des, y a Moi, des, des prodiges. Sont... Exactement. Il ouais, y en a plein, il y en a plein. Ouais. Et en fait ce que tu voulais dire c'est que le jour où il y en a certains qui se sont rendus compte que la nutrition pouvait les faire oh. devenir genre trois fois plus forts. Voilà, alors qu'ils étaient déjà ouais. très hauts et là ils se yes, punaise, j'aurais pu faire encore ouais. plus, c'était dans le sens là okay. en fait. Mais parce ouais. qu'à l'inverse, j'ai eu une expérience à l'INSEP d'athlète hyper doués dans leur discipline, qui, qui n'avaient quasi plus rien à démontrer hein, parce que les podiums étaient là et compagnie et qui se disaient, ok je suis à un stade de ma performance où j'arrive pas à aller au delà et en fait le seul truc que je peux modifier aujourd'hui c'est ma nutrition du coup déjà à l'époque la nutrition c'était un peu genre non mais la flemme de manger ouais, des gros colis et tout okay, hein, c'est pas ça la nutrition ouais. et donc du coup en fait c'est des gens qui avaient une, une image un peu biaisée de la nutrition et qui se sont fait conseiller par d'autres sportifs pour qui ça a marché et eux sont venus à se dire bon ok ça j'ai bien fait ça j'ai fait mais il me reste plus que la nutrition ouais. ok let's go et effectivement... comme si c'était un fardeau un peu, peu. c'est comme ça mais que, que moi ça je le vois et c'est comme ça que moi je le vis mais parce que on... ça a souvent ouais. mal été présent ouais. tout simplement ou alors parce que bah je sais pas moi vous mais je sais pas si vous cuisinez mais moi ça me fait chier quoi enfin je je vais pas dire je veux pas mentir ça m'emmerde quoi de cuisiner de <rire> prendre le temps de trucs tu vois et c'est qu'aujourd'hui on est dans un monde où les plats préparés bah y en a plein il y a plein de fast food il y a plein de trucs tu vois c'est hyper chaud enfin ah, moi je suis comme ça c'est mon métier Cette fichier. Mais j'aime pas cuisiner. Non. Mais en fait c'est ça. Le, le truc ah, c'est qu'aujourd'hui, on, on a effectivement une offre de fast-food qui est énorme. Ouais. Mais on a aussi une offre de, de, de produits. Sain et sans forcément que ce soit très onéreux, énorme aussi. Tu parles des, pr des plats préparés. Je ne vais pas citer de marque, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui font des plats pour sportifs. C'est euh, on... ça, là. Oh, oh. Voilà, je ne voulais pas citer <rire> de marque, mais <rire> on va pas. <rire> mais, mais bon, c'est vois... très voilà. connu cool, maintenant dans le monde du sport. Et, aussi, exactement. Tu sais, je... Et donc, en fait, cette offre-là, il ne faut pas la négliger. Je ne suis même pas sûre que ce soit beaucoup plus cher. Ouais. Mais quand tu as des. Alors, à nouveau, moi, je travaille avec des athlètes ils s'entraînent une à deux fois par jour. Il ouais. y a donc l'entraînement du matin, la sieste l'après-midi pour recharger forcément ouais. quand est-ce qu'ils cuisinent mmh. et donc finalement ça leur fait économiser le temps d'aller faire les courses le temps de préparer enfin c'est quand même tout bénéf et ce modèle là parce qu'on va dire mais moi je suis pas athlète de haut niveau dans les gens qui tout le monde n'est pas athlète de haut niveau mais ça tu peux le décliner à l'infini ouais. et même si ça te fait économiser sur trois quand j'ai économisé ça te fait gagner du temps par de... Ouais. de préparation sur trois quatre pas et ben sur la semaine, c'est déjà ça de gagner. Ouais, ouais. okay. C'est ce que j'allais dire. Moi, c'est pas forcément le fait que je vais pas aimer euh, cuisiner, mais c'est de trouver le temps mmh. pour cuisiner. Mmh, Un repas, deux repas. Moi, le week-end, je suis avec les enfants, je vais préparer plus, il y a pas de souci, ça me dérange pas. Mais euh, quand tu es toute la semaine et que tu dois préparer ton repas du midi et le repas du soir, bah, c'est vrai que. Euh, très souvent les plats préparés c'est une, une bonne solution mmh. euh, après moi j'allais rebondir sur Season c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être bien par exemple sur des plats comme ça mais très souvent c'est des plats qui sont quand même assez standard oui. et donc quand tu commences à tu faire un petit peu plus d'activité oui. euh, c'est un, un peu limitant et c'est vrai qu'on n'est pas tous des sportifs de haut niveau mais quand tu travailles, t as, t as, tu fais 35 heures, 40 heures et puis que derrière tu vas faire 10-15 heures d'entraînement par semaine j'ai envie de dire au final... Euh, fin, Pour moi ça c'est un sportif moi qui s'entraîne au moins 3-4 fois par semaine dans... Parce qu'on on accorde le terme sportif de haut niveau à ceux qui sont sur liste entre guillemets de voilà. haut niveau ou ceux qui sont en sélection C'est les c'est ceux qui font des compétitions internationales Ou c'est la personne qui depuis 10 ans, 15 ans s'entraîne 3-4 fois par semaine En plus de son métier pour peu qu'il soit parent et tout bah pour moi ça c'est un sportif de haut niveau aussi Selon vous on est d'accord que faire attention à sa diète aujourd'hui pour performer Quelle que soit la performance de la personne c'est primordial bah, C'est pas une option quoi. Ouais. Ça fait partie ouais. des piliers, ça revient à ce que tu disais, parce qu'il y a, y a quelques années, l'athlète ne s'entraînait que dans sa discipline. Mm. Depuis 10-15 ans, la préparation physique, aujourd'hui un athlète qui ne fait pas de préparation physique, ça n'existait ouais. pas. Ensuite, on a intégré la prépa mentale. Et la nutrition, mm. elle vient dans ce cycle-là. Mm. Et donc aujourd'hui, c'est-à-dire que si tu ne fais pas attention à ta diète, il mm. faut savoir que si tu es contre nous trois, mais il y a très forte chance que nous trois... Tu, tu te retires un pilier de, de performance. Ouais. La, la performance, ça joue à ça. Ouais, ouais. Donc autant mettre mm -hmm. toutes les choses c de côté et c ouais. à côté et faire attention à ça. Les compléments mm -hmm. alimentaires. Est-ce que je dois absolument en prendre Est-ce que c'est important de. Genre si j'en prends pas, je. Tiens. Est-ce que je performerai avec... plus avec des compléments alimentaires Est-ce que c'est quelque chose que je dois suivre toute l'année hein Ou. Quand <rire> C'est Comment... <rire> Comment <rire> euh, ce qu'on en parlait hier. J'ai pas d'avis de trancher sur la question donc pour du pour ou du contre. Mais il faut savoir encore à quel, pour qui, pour quelle personne, à quelle destination, pour, pour quoi faire. Est-ce que, est que déjà la base de la base, c'est pas de vérifier l'alimentation en ouais. elle-même. Euh, T'as le nom, hein, complément alimentaire, ça doit venir compléter l'alimentation. Je pense qu'on se trompe souvent entre, euh, ok l'alimentation euh, un petit peu de côté et voyons voir ce qu'il y a dans les compléments, ça, ça, ça. Mmh. Ah, à vrai dire je préfère vraiment qu'on se pose la question sur est-ce que mon alimentation est variée, équilibrée, est-ce que j'ai tout, mes macros, est-ce que tout va bien là-dedans, est-ce que je dors bien, est-ce que je m'hydrate bien et après bah, peut-être s'il y a un manque ok je peux aller checker moi je suis, moi, je suis assez d'accord euh, sur, sur ce principe là euh, donc moi je travaille depuis, depuis pas mal d'années justement sur les, sur les compléments alimentaires donc je fais tout ça je vends des compléments alimentaires ouais. euh, et euh, pour moi comme elle l'a très bien expliqué Alice, le complément alimentaire, c'est un complément. Ce n'est pas un substitut, donc ce n'est pas là pour remplacer quelque chose de ton alimentation, mais c'est plus quelque chose qui est là pour venir compléter. Euh, ce que tu vas pas pouvoir euh, retrouver ou euh, par contrainte de temps, tout à l'heure on parlait d'organisation bah c'est vrai que si je suis au travail, euh, que je suis entre deux rendez-vous et que j'ai besoin d'avoir une collation et que j'ai peut-être pas une collation dans mon alimentation qui soit pratique euh, avec un apport en protéines par exemple bah avoir un, un complément qui est riche en protéines ça va être facile, euh, je vais pouvoir le transporter facilement, je vais pouvoir le ranger facilement, ouais. euh, c'est bête mais on s'imagine tous la, la, la, la, la banane un peu écrasée ouais. ou des <rire> choses comme ça, euh, bon ça ne va pas remplacer la banane mais ce que je veux dire c'est qu'avoir un complément qui est facile à transporter, facile à stocker, facile à consommer, bah, ça a aussi un côté ouais. pratique mais ça ne doit pas remplacer l'alimentation, sinon je, me, je vais consommer des petits trucs lyophilisés et puis je ne mange plus et puis il n'y a plus de digestion. Ouais. Moi, euh, le sport, c'est ni plus ni moins que la continuité de la vie. Ça veut dire que quand je me lève le matin, je fonctionne déjà. Donc ma nutrition, elle commence pas quand je vais faire ma séance de sport. <rire> je, je dors, je, je consomme, même si très peu d'énergie, mais la nutrition, c'est constant, ouais. c'est pas à un moment donné. Donc euh, pour moi, à partir du moment où quelqu'un fait même du jardinage, euh, même euh, de la menuiserie, n'importe ouais, quoi, est le, et le mec, voilà, le mec qui, est, qui, est sportif, voilà, qui fait des charpentes ouais. mais qui fait pas de sport, c'est oui. pas parce qu'il n'y a pas le mot sport, ça vrai. reste une activité physique vrai. et certainement aussi intense que le crossfit qu'on va faire. Oui. Enfin, donc pour moi, la nutrition, c'est constant, c'est tout le temps. Et il faut avoir une analyse d'un spécialiste oui. sur la globalité. La plupart des compléments, bon, à part ces bars-là, tout est sous forme liquide. Hein. Quand c'est liquide, il euh... n'y a pas de mastication. S'il n'y a ouais. pas de mastication, bah, le cerveau, oui. il ne compte, oui. compte pas ça oui, comme une ah, calorie. Donc en, en fait, toi, tu ne vas pas avoir cette sensation d'être assasié. Parce qu'il faut de la la mastication va déclencher quelque chose. C'est la première étape si tu veux de, de la digestion. Donc s'il n'y a pas de mastication, ce n'est pas comptabilisé. Mais pourtant la calorie elle est bien, belle ouais. et bien ingérée Surtout pour moi le compl complément gens. alimentaire c'est certainement pas un, un, un médicament Ou c'est certainement pas non. quelque chose justement euh, Pour moi le complément alimentaire c'est de l'alimentation Enfin de toute façon quand on fait des déclarations de produits par exemple mm -hmm. on est, euh, La plupart des compléments alimentaires sont des déclarations de produits simples mm -hmm. en fait On n'est même pas sur une déclaration de complément alimentaire le, le complément alimentaire en fait il fait partie de notre environnement Ça veut dire qu'aujourd'hui quand on achète une huile elle est enrichie en oméga 3 Quand on achète Mais un de sure. fruit il est enrichi en vitamine C euh, Quand on achète des yaourts c'est enrichi en probiotiques Donc ça peut pas me faire de mal finalement Mais en fait au final c'est présent Ouais. Donc au final, ce, ce qu'on fait, euh, ce n'est pas quelque chose de, de très qui, qui nécessite vraiment une prescription. Euh, parce qu'aujourd'hui, notre quotidien est fait de compléments alimentaires dans l'alimentation, euh, notamment parce qu'on a des fruits, des légumes qui ouais. sont moins riches. Euh, ouais. On a une alimentation qui est aussi déséquilibrée, quand on parle des acides gras, bah, très souvent voilà, on va retrouver les mêmes dans les, dans les aliments et c'est pour ça qu'on cherche à compléter avec d'autres acides gras, enfin, il y a plein de sujets comme ça qui sont, okay. euh, qui sont pas forcément dus à de la patho mais plutôt à, on va dire, c'est sociétal, mmh, ouais. c'est mmh, l'environnement mmh. et, et le rythme de vie en fait. Mmh, ça. Comment, alors, je, je, moi je sais qu'il existe une formule pour calculer les apports connais pas difficile à trouver. Elle est pas à trouver. Il y a une formule qui existe peut facilement à trouver. mais Mais parce que moi je vous vois comme des super nana de la nutrition, tu vois. Pant pour l'examen après c'est quoi puissance 0,48 fois taille puissance 0,56. Je vous mettrai la formule en bas. Âge puissance -0,13. Donc sinon n'on être une femme ou un homme, il y a la formule est différente et ça nous permet de calculer notre rapport. Est-ce que ça c'est bien Ça te permet de le métabolisme basal. Sans, <rire> rien sans, sans, sans rien faire sans ouais. Bon, est-ce que tu conseilles aux gens de le faire Si les gens sont curieux et qu'ils veulent a priori savoir, oui, mais en réalité tu vois très bien qu'au quotidien tu dépenses pas la même énergie tous les jours. Oui. Bah donc t'as pas les mêmes apports tous les jours. Oui mais alors comment je sais ce que je dois manger Ah <rire> Alors on a des mécanismes quand même assez simples, euh, qui sont les mécanismes, on a commencé à parler de mastication, euh, bah, les mécanismes de dé dé détection de la satiété. Mmh. Donc, normalement, tu es censé pouvoir t'arrêter de manger, non pas parce que tu as eu tes calories dans ton assiette, mais parce que tu es oui, heureux parce eu, que tu plus que... faim. C'est ça. Ouais. Donc, ça veut dire que <rire> moi, je m'arrête quand j'ai plus faim. Idéalement, dans le plus beau des mondes, euh, on, on, on doit respecter. Dès, dès que tu es à l'approche de, de, de, de ta satiété, même s'il si en reste dans l'assiette, même si c'est bon, même si c'est gourmand, même si tu as cuisiné pour. Euh, 150 personnes et que es toute seule, tu dois t'arrêter de manger. D'accord. Mais on sait pas le faire. Mais on sait ouais. pas le faire. <rire> et et, on, et voilà alors on... on fait Ah on, non mais vous C'est vrai on parlait de l'éducation parce que je sais pas vous mais moi c'était... Il euh, faut finir l'assiette. Ouais. Et en fait dès tout petit, tu dérégules ouais. Ouais. et tu, ouais. tu oublies ça. C'est très dur de recouvrir, de retourner pardon à, à cette sensation de satiété. Là le conseil c'est on s'arrête de manger quand on n'a plus faim. Bon d'accord. Outre ça. Moi, je veux calculer mon putain d'apport. Ouais. C'est notre job. C'est juste pour me donner au moins... C'est notre job. C'est-à-dire que quand nous, on va transformer ça en plan alimentaire mm. pour que ça te facilite. Nous, on va te faire tout, tout ce déco décodage. Toute cette traduction. <rire> Là, je suis plus... Je suis plus a, no, attention, quand je dis c'est notre job, c'est très réducteur. D'ailleurs, ouais. la façon dont je l'ai dit, c'est beaucoup plus que ça. Ouais. Mais une des composantes, ça va être ça. Hey, meuf, tu viens. On te le fait et on te transforme ça en plan alimentaire et tu sauras que le lundi, si tu as tel type d'entraînement, et eh ben c'est plutôt comme ça que tu vas t'alimenter. Mardi, c'est plutôt ça. C'est nous qui faisons ça, qui te faisons toute cette traduction. On est des facilitateurs de, de, de comptage de Donc calories. là, c'est dans et... le cas où je fais appel à une diète pro. Mais encore une fois, les gens ne font pas forcément cette démarche. Mm -hmm. Donc s'ils si ne font pas cette démarche, comment est-ce que je bah, fais, là. moi, pour... Viens remanger, c'est faux Moi, ce que, ce que j'allais dire vis-à-vis -vis de, de, de, de, de tout ça, c'est... J'imagine, les, le, le, les gens qui, qui se posent ces questions, c'est souvent ça, ils veulent une réponse toute faite. Mmh. Sauf que la réponse toute faite, elle n'existe pas. Ouais. Euh, si, si on parle d'alimentation, justement, de respecter un peu euh, son, son appétit, euh, moi, je, je serais encore plus brute et je mais aujourd'hui, pourquoi tu te lèves le matin et tu déjeunes à 8h Pourquoi ouais. tu manges à midi ouais. et Parce que c'est imposé par la société, parce qu'il faut que tu ailles à l'école. Donc au final, on t'a imposé à, à une habitude alimentaire parce qu'il faut que tu respectes des horaires. Ouais. Mais si tu respectes ton, ton corps, tu ne mangerais certainement pas à cette heure-là. Ouais. Tu ne te coucherais certainement pas à cette heure là Ça veut dire que tu te coucherais quand ouais. il fait nuit, tu te lèves quand il fait jour et tu manges quand tu as faim. Et euh, mais sauf que bah, as cet environnement et on a tous un environnement différent. C'est-à-dire qu'on prend tous les quatre et on a tous un mode de vie différent. Donc, euh, Alors du coup ça y a arrive jamais... à la question, d'après je veux qu'on enchaîne mmh. sur cette question-là. Euh, comment je sais quand est-ce que je dois manger Combien de fois par jour, combien de trucs, tu vois Est-ce que il y a une quelqu'un qui doit, qui va me dire que tu te lèves à 6h Donc tu... <rire> Quand je me lève, je ne peux pas manger Genre c'est pas possible Donc ouais, en fait, est-ce que... <rire> voilà, je... Non mais il n'y a pas genre une astuce... Euh... Je sais pas, est-ce qu'il y a à 8h si je mange là, là à 8h genre je vais être super forte ou non En fait, en, en fait ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui la nutrition sportive depuis de nombreuses années on la cantonne au seul besoin euh, physiologique mmh. Dans... Même, même moi, finalement, quand je t'ai donné l'exemple de la voiture tout à l'heure, c'est tant de glucides, tant de protéines, tant de à telle heure, etc. En gros, on est sur le besoin physiologique et on pense que ça se réduit à ça. Mais non, la nutrition, à la base, manger, c'est un acte social. Mais le besoin, il n'est pas que physiologique, il est cognitif aussi, il est social, justement, c'est le fait, bah voilà... De... Plus... Bon, on s'est rencontrés sur un dîner, c'était oui, sympa, vrai. tu vois, c'était bon. C'était <rire> <c 'est> super, <rire> c'était très bon. Et euh, donc, <rire> ce que je veux dire, c'est que euh, l'alimentation, c'est aussi ouais. ça. Le matin, tu te lèves, tu pas faim, ne mange pas. C'est-à-dire que tu vas te forcer à manger, tu vas contraindre ton système digestif. Il n'est pas en train de te dire, s'il te plaît, nourris-moi, je suis open là c'est bon, je suis au taquet. Il te dit au contraire, là non, ça passe pas. Et en, en gros, ça fait partie des légendes. Combien j'ai d'athlètes, il me dit « j'ai pas faim le matin ouais. ». Et en fait, ils sont choqués que je leur mette pas de petit-déjeuner. Ouais. « Non, ben on va recharger un autre moment. » Et on a, on a fait en sorte que les réserves soient pleines. Avant. Avant. Alors, la, la, ah, le petit déjeuner, c'est question... pas le repas le plus important. Ouais. C'est. Euh... Ça, eh ben, non, non, mais En fait, ça dépend. Alors, je vais pour une personne comme moi, oui, moi, je me lève le matin. Là ah, j'ai une <rire> Mais, wow, mais j'ai en, <rire> en revanche, en en revanche j'ai cette souplesse-là visée de mon emploi du temps. Moi, je remange vers 15h30. Okay. Donc, entre 7h et. Je, je ne cherche pas à faire du jeûne intermittent. D'ailleurs, je mets pas. De il y a beaucoup de, de noms, de concepts maintenant ouais. sur des choses ça s'appelle juste savoir s'écouter ouais. ouais, <rire> Voilà on est d'accord hein. mais on aime bien mettre des concepts, des étiquettes sur plein de choses etc mais ce que je veux dire c'est que voilà il y a des personnes on a... qui n'ont pas la possibilité de s'écouter parce que comme tu le disais tout à l'heure ben bah, voilà la pause déjeuner mm -hmm. c'est de 12 à 13 ouais. Alors, elles font quoi Elles en font à 15 heures hey, Tu vois, tu vois là, la dernière fois on parlait d'entraînement et on disait que pour l'entraînement la première des choses à faire c'est un bilan c'est-à-dire que si tu n'as pas fait le bah, oui. bilan, tu ne peux vrai. rien faire. Et donc, et donc, le bilan pour toi, il n'est pas le même que pour moi, mm. il n'est pas le même que pour Alice aussi. Et nous, on appelle ça l'anamnèse, mais c'est le bilan qu'on fait. Tu es obligé okay. et c'est de là que tu vas, que tu vas donner les, les conseils. Et mm. quand on parlait tout à l'heure aussi sur l'alimentation, la, sur c'est tout le côté, on va dire, un peu physiologique, mais le plus important, c'est aussi toi, mm. comment tu comment vis, l'aspect mm. justement, euh, euh, plus cognitif en fait. Mmh. Et ton bien-être, ton... Enfin... Tout à l'heure quand tu disais je dois déjeuner le matin, oui mais t'arrives pas, t'as pas envie de déjeuner, qu'on t'impose à déjeuner, ouais. tu vas tenir combien de temps t as, t as dit mmh. Moi je sais que je, je m'entraîne le matin et je déjeune pas non plus parce ouais. que j'avais l'habitude de déjeuner mais j'arrivais le matin sur mon entraînement. C'est bien sûr. C'est pas, ouais. ouais. pas possible. Et le fait de décaler mon petit déj, je me sentais nettement mieux mmh. dans mon entraînement. Et tu le mets en recharge après en plus. Exactement. Euh, du coup, j'enchaîne sur cette question. Euh, je pars trois jours en compète. Pareil pour Fred. Qu'est-ce que je mange Comment Alors, ça se passe C'est vrai que c'est hyper difficile pour l'avoir vécu. Ouais. Euh, parce que souvent, tu sais pas à quelle heure tu passes. Ouais. Tu sais pas quel type d'épreuve tu vas avoir. Ouais. Euh, bon, clairement c'est jamais le bon timing que de manger, euh, comme, comme tu le disais le matin, je mange pas avant l'entraînement. Bon bah c'est clairement pas le bon moment de manger euh, juste avant ton WOD. Euh, pour autant, tu peux pas partir euh, sur un WOD sans rien dans le ventre, donc il faut des trucs assez facilement euh, enfin, enfin, digestibles, on va dire. Euh, de l'énergie disponible rapidement, euh, mais avec le moins de fibres possible, si tu veux ouais. pas déranger euh, ton transit entre guillemets, ouais. c'est pas le moment non plus. Euh, tu dois accentuer euh, au taquet euh, ton, ton hydratation. Je peux te faciliter la tâche si tu veux. Moi ouais. j'ai un sac de sport. Ouais. Qu'est-ce que je mets dans mon sac pour cette compétition euh, Tu peux mettre euh, des oléagineux, tu peux mettre des ouais. fruits. Euh... Ouais. Les bananes, c'est bien, ça s'écrase pas dans le sang! <rire> euh, fruits secs, euh, encore une fois, ton, ton donc de bouteille d'eau, euh, si tu peux m'avoir mis un peu de sel un dedans, de la Vichy saint <rire> Non, ça peut être, ok, bah à ce moment-là, ouais ça, ça peut ne pas être idiot que d'avoir ouais. euh, ton shaker de prod, parce que c'est facilement euh, utilisable. Mm. C'est pas le meilleur truc, hein, moi je préférais que tu me manges. Ouais. Avais... C'est vrai que c'est difficile, en fait, les compétitions, nous, on a, on a beaucoup d'épreuves. Dans la journée, il peut y en avoir trois comme quatre avec des flotteurs, des trucs des machins. Et en fait, il euh, y a une heure, une heure et demie entre chaque passage, en règle générale, tu vois. Et du coup, tu sais jamais l'épreuve. Que c'est des fois, c'est des épreuves de 30 minutes, des fois c'est cinq minutes, des fois c'est une heure. Et moi, je sais que manger sur une journée, ça va oh. plus. Pour nous, ça va plus ressembler à des quand même des grignotages intelligents, mmh. ouais. des collations intelligentes. Et après le soir, il sera la, le, soir, sera le ouais, moment venu que... de, de bien recharger. Bien recharger ne veut pas dire. Souvent on la le voit, pâte. on le fait, mais... ouais, enfin, <rire> non, mais, non, on fait un peu n'importe quoi, en mode vas-y avec toute l'énergie que j'ai dépensé, ouais. je vais recharger avec une pizza ou quoi. Ouais. Ben c'est pareil, si t'as essayé de, de, ouais, de, de pas trop déranger l'aspect digestif dans la journée, essaye de pas le changer cool. le ouais. soir et la nuit. C'est euh, voilà. le, le côté un peu récompense. Mais euh, bien sûr, mais euh, on fait, On se détend, c est c est tout cool. toute, la journée, toute la journée ça a été dur et puis là on a envie de... Mais fait attention toute la journée à pas être dérangé... C'est bien sûr, c'est pas la meilleure solution. Le meilleur plat alors Post, ça, ça d'ailleurs, tu peux me répondre aussi, mais le meilleur plat post-compétition que je puisse manger pour recharger, genre, full. Ce Alors, que j ai euh, en fait, post-compétition, pour moi, c'est que la compétition, elle est vraiment terminée. Terminée. Ouais, terminée. Donc, en fait, okay. c'est le plat qui va te faire euh... plaisir. Enfin, franchement, <rire> tu, tu... j'ai pas envie d'utiliser le terme privé, mais t'as surveillé pendant longtemps. Le jour de la compétition, parce que, alors nous, les, les, les compétitions sont peut-être pas sur plusieurs jours, mais bien entendu, tu as plusieurs combats. Alors, dans le MMA ou le K-1, peut-être pas, mais à nouveau, dans les disciplines judo, taekwondo, euh, JJB, j'en sais rien, bien sûr qu'ils enchaînent plusieurs combats. Et tu ne sais pas, tu peux avoir 4 heures d'attente entre le premier et le deuxième, et tu peux avoir 10 minutes entre le dernier et l'avant-dernier et le dernier. Ouais. Donc, bah, comme tu disais, le terme de collation intelligente, c'est ça, c'est plein ouais. de, de grignotage intelligent, c'est ça. Tu, tu, ouais tu vas ouais. Mais hey, c'est bon, là elle est passée la compétition et, et, tantes, et ça, donc dans, à la fin, donc, je mange à peu près ce que je veux, on est d'accord ouais. Et si le lendemain j'ai compète, qu'est-ce que je peux manger pour vraiment à la fois me rassasier et recharger bien mes matériaux ouais. le lendemain Parce que si le lendemain ta compète, ouais. ça veut dire que la compète n'est pas terminée. Ouais. Donc là, on n'est plus du et tout si elle elle est pas est... terminée du coup Donc est si elle n'est pas terminée, alors nous on est obligé de faire des. des... Peut-être que tu répondras mieux parce qu'on est obligé de tenir compte du fait qu'on peut être repesé. Ouais. Alors on... nous on ne l'est pas. Et si jamais il n'y avait pas cette histoire de peser Mais s'il n'y avait pas cette histoire de peser, bon, déjà tu vas recharger énormément l'hydratation ouais. parce que tu as eu cette dépense là. Euh, moi je recherche en électrolytes aussi. C'est à dire euh, Les électrolytes en fait c'est tous ces petits euh, euh, minéraux, on va dire ces petits composants. Que je trouve qui... Alors je vais... Dans une... Chez <rire> <rire> <rire> Fred non, voilà. peux, Tu peux en, tu peux en trouver chez Fred <rire> ou alors moi la suite que je donne euh, la, la moins chère. Euh, la solution réhydratante pour bébé, pour pour bébé. Euh, de nourriture oh, wow. quand oui. ils ont oui. ils ont des diarrhées. Bah, en fait, c'est à diarrhée. Ça, un vrai type de et donc tu vas en pharmacie et alors je suis désolée. <rire> ah, c'est de la concurrence <rire> en, en pharmacie ça, ou à fitness boutique. Voilà. Mais mais c'est du complément finalement. Oui, c'est complément. complément. Ça s'appelle électrolyte c'est le solution de réhydratation. C'est okay, okay. à de la poudre C'est quand les bébés ont été malades C'est quand ils ont eu l'acolyte en fait je te jure que je et qu'ils ont été déshydratés. Putain, donc tu recharges et en fait c'est un truc... Okay. Euh, parce que nous aussi on a beaucoup de processus de déshydratation pour atteindre les pesées. Oui, donc oui, on est oui, sur oui. des protocoles qui qu n'ont rien à voir avec euh, oui. voilà. donc, et donc, de donc là, hydratation donc, au max. Donc hydratation au max, on va recharger effectivement en, en glucides parce qu'il faut de l'énergie. Donc quoi Vous, des, des pâtes, du des riz, pâtes riz, riz, du pain. Des pâtes complètes Non Non évite des okay, On évite voilà. les alcools On évite les alcools Vous êtes dans une discipline aussi au crossfit, en altéro, et même nous dans les sports de combat où il y a dégradation, il euh, y a catabolisme ouais. musculaire. Ouais. Donc effectivement, on va venir mettre euh, de, la, de la protéine. Ouais, okay. Donc en gros, quelque chose d'hyper glucidique. Hyper glucidique. Mmh. Au niveau des protéines, consommation normale Enfin, après, tu es plus spécialiste ouais. donc tu me rends un truc. Une viande, Je peux prendre une viande ouais, par exemple. Ouais. Okay. Et après, hypolipidique. Donc on, on va mettre quand même peu de graisse pour, pour éviter. Donc pas d'avocat par exemple. Ou pas, ouais, euh... t'évites un peu tout ce qui ouais. est difficile à digérer. Ok, okay d'accord. Donc les huiles on y va tranquille. Donc le plaid y... parfait de, de, de, du, du, du vendredi soir pour samedi pour retourner au combat, c'est une bouteille d'eau avec des trucs de bébé. <rire> <rire> bon. Attends, je vais faire mon sac striqué, c'est tout, C'est sûr. Ensuite je prends une viande blanche de préférence par exemple pour euh, que les croates, tu veux mieux digérer. C'est hein, ça. Ok. Elle ouais. Donc, poisson, hein. Une petite viande ou du poisson, mmh. ça peut être aussi une, une protéine végétale. Mmh. D'accord. Parce qu'il faut penser à tes. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Pardon, euh... les véganes. Voilà. Et les... Non, <rire> on vous respecte beaucoup. Euh, non, non, mais en plus c'est vrai. Non, non, je. je suis mmh. très même si je suis exactement. Donc, une viande ou un apport de protéines. Ok, quelle que soit de la façon que ce soit. Beaucoup de pâtes. En tu peux même oublier ce soir-là la salade, les légumes. D'accord. Juste des pâtes, une viande, de l'eau. Et là demain, oh, c'est bah, pas, me... pas sexy. Hein, <rire> je l'imagine. Tu sais, c'est le plat stéréotypé de des non, sportifs non. avec, le jambon blanc, les pâtes, euh, euh, beaucoup de pâtes. Ouais, mais en final ça marche. C'est facile à digérer. Ça et et... prend tout son sens maintenant, tu vois. Parce que et... nous, on nous dit, oui, mange des pâtes. Oui, bon. Okay, mmh. Mais pourquoi On va être tranquille au niveau des sauces, c'est-à-dire qu'on va. Quel type de maillot, quoi Non, non. Mais par contre, tu peux te faire une sauce maison. Si tu, si tu peux une sauce tomate, mm. on reste dans les glucides. Mm. Il y a pas, on va éviter d'y aller trop fort avec l'huile d'olive, le parmesan, etc. Ouais. Mais tu peux, tu, tu peux, d'accord, euh, rendre trucs, le truc quoi. un poil plus sexy. Ok, super cool. Voilà. tu es d'accord avec tout ça Donc on peut faire Burger King après. Ouais. <rire> <rire> <T 'as tout rire> <une rire> Recharge. Chicken wings, ah ouais. le, le bouquet à la je sais pas, c'est une problématique ah que j'ai... C'est une vraie problématique parce que très souvent on va avoir des personnes qui, toute la semaine, vont se surveiller. Ils disent, ah c'est bon, ah ouais, ça, là horrible. je vais me faire un... mon bon cheat et tout. Moi j'ai ouais. un vrai problème. J'ai une cliente là qui est, est... en, pa... en perte de... de poids, bon elle regardera peut-être cette vidéo, qui a perdu beaucoup de poids et c'est vrai que très récemment je lui ai dit, je ne veux plus que tu cheat comme ça. Parce qu'en fait les cheats qu'elle faisait, c'était mais totalement en... en inadéquation avec tout ce qu'elle faisait la semaine parce qu'elle a une diététicienne. Je ne euh, l'ai pas forcé, mais j'ai vivement là, conseillé, un... ouais, de prendre une diète. Elle a une diète scène qui la suit. Et putain, le week-end, elle s'est envoyée des trucs. Je lui dis, c'est terminé. Et ça veut dire que du coup, toute la semaine, elle est frustrée. Ouais, et ça... là, tu, tu commences là, à as une mettre... résurgence des troubles du comportement merci mentais, j ai j ai dit, Ouais. ouais. <rire> et, et je lui disais, putain, mais meuf, tu veux cheater, putain, fais-toi une pâte à pizza, mais mets, mets des légumes, des trucs, j'en sais rien, tu vois. Mais, mais arrête de partir à Domino's pizza me ramener des trucs au cheddar et à la pâte je sais pas quoi tu vois et en fait j'avais vraiment l'impression qu'elle gâchait tout quoi mais c'est surtout en fait faut pas qu'elle en arrive là ouais ça veut, ça veut dire, dire qu'il y a qu il un faut problème faut pas qu'il y ait une frustration aussi importante mmh, ouais mais c'est dur parce tu sais quand que c'est une là, perte là, tu, de là, poids tu un mécanisme euh, ouais. après qui sera encore plus dur à retirer en fait. ouais c'est quoi les, les, les excuses alors je vais me prendre moi comme exemple parce que je suis le meilleur des exemples je suis vraiment incroyablement nulle en diète tu vois ah, pour moi même pas pour euh, les gens <rire> donc ça veut dire que manger n'importe quoi c'est ma life quoi euh... <rire> c'est vraiment ma life bon je me suis repris en main ces derniers messages mais c'est ma life c'est quoi les pires excuses qu'on a pu vous sortir tu vois à des gens où vous les voyez les gens et vous savez que les objectifs qu'ils ont nécessitent une bonne guette c'est quoi les pires excuses que vous avez pu entendre genre euh, venant des gens et que aujourd'hui d'une part vous pouvez trouver ça ridicule et euh, vous avez une solution à m'apporter. Je ne suis pas euh, fan de ce mot excuse, ouais. Moi, je trouve que ça retire la bienveillance de notre métier. Ce peut-être pas des excuses que tu te trouves, c'est-à-dire que dans ta, la temporalité que tu vis actuellement, ce n'est pas ta priorité mmh. et c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que si, vrai, quand ça va devenir ta priorité, tu ouais. seras focus ouais, dessus ouais, ouais, ouais. et ça vrai. va s'intégrer. Qu'est-ce que tu appelles une, une excuse et si tu sens qu'il y a un, un profond mal-être dans, dans ta démarche euh, tu, tu penses que tu vas pas pouvoir être seule à l'accompagner, parce que ça, ça arrive. Enfin, Faut pas hésiter à l'envoyer vers un autre professionnel. Là, ouais. En fait, ton truc me fait penser à okay, quelqu'un qui, qui veut absolument faire les choses, mais il y a quelque chose qui le bloque, ouais. n'importe quoi. Bon, moi, si je sais pas comment l'aider, je vais lui dire, ok, il ben, y a des spécialistes pour ça, Viens on fait un, une triade en fait, mmh. tu vas le voir, tu vas le voir et on se complète dans la prise mmh. en charge. C'est rare hein, les prises en charge avec un seul euh, professionnel de santé. Ouais. C'est bon, ouais, ouais, pas... pas impossible dans les suivis de voir, là je prends le truc qui me parle le plus, un psy et une diète, parce que c'est super lié en fait. Ouais. Oui, et l'un va bah, bah, aider Même à en tant à que coach, euh, moi je coach quand même beaucoup de personnes qu'à distance quasiment et je passe mon temps à parler de mental. Euh, euh, euh, fait, ouais. Et quand je pas pas temps quand à faire pas ça pas aller sur un domaine qui n'est clairement pas lié à la psychologie, ouais. ok, ben j'admets qu'il va te falloir autre chose, est-ce que tu es d'accord avec ça ça vient on complète la prise en C'est difficile en fait, on veut toujours dire par exemple si une personne elle fait pas ça, bah, justement ça va être une excuse ou c'est pas mmh. bien, et, euh, mais nous, notre métier c'est aussi de prendre du recul et de se dire en fait pourquoi elle ne fait pas, enfin faut que j'essaie de lui apporter de l'aide sans justement la sanctionner, sans lui dire ah, ce que tu fais c'est pas bien, faut pas mmh. faire ci, faut pas faire ça, et essayer justement de, de se dire bon bah il y a peut-être quelque chose que moi j'arrive pas à comprendre, il faut peut-être aller voir un autre professionnel qui va avoir une compétence qui va pouvoir aider cette personne et justement pas la stigmatiser en lui disant que ça c'est pas bien ou que… mais c'est difficile parce qu'on ouais. fait tous les jours au quotidien pour tout et n'importe quoi. Je sors dans la rue, je suis dans ma voiture et quelqu'un qui va traverser, oh elle fait n'importe ouais, quoi. Ouais, ouais. Euh, ouais. Et donc en fait essayer à chaque fois au quotidien bah, d'avoir une pensée plutôt positive ouais. et se dire bah euh, j'arrive pas à trouver la solution pour lui. Euh, c'est peut-être pas une excuse, c'est justement il n'arrive pas à mettre un mot sur ce qui lui, met, sur ce qui, sur ce qui lui pose des, des difficultés. Et faut il faut qu'il aille vers un professionnel qui arrive ouais. à trouver d'où viennent ces, ces difficultés. Si vous aviez du coup à donner un conseil personnel à la personne qui écoute nos débats sur la nutrition, je sais pas, un conseil personnel, peut-être Madine vous tu vois, Moi je sais que si on parlait si on parlait coaching, j'aurais forcément un conseil personnel en mode de. Bah, il, faut, enfin, il faut croire en vous, il faut travailler le mental, il faut le truc, tu vois, j'aurais quelque chose à dire, est-ce que vous sur la nutrition vous avez euh, un petit conseil euh, comme ça, un petit truc gratuit genre, euh, peut-être une petite phrase qui ferait que la personne quand elle vous écoutera elle se dira ouais. Si aujourd'hui euh, tu fais attention à, à ta santé en passant par le sport, euh, essaye de le faire aussi avec l'alimentation parce que euh, faut pas voir l'alimentation comme un, comme un truc euh, pas fun et euh, comme une obligation ou quoi que ce soit, c est, c est c'est la vie ouais. ça, Donc euh, prend autant au sérieux ton, ce qu'il y a dans ton assiette que ce que tu fais à l'entraînement en fait. Euh, le conseil général, ouais. là on parle en dehors de la sphère sportive, ce serait de se détendre un euh... petit peu. Ouais. <rire> en fait, ce qui se passe, c'est que pour plein de personnes, c'est compliqué, ça fait peur, et c'est médical, et c'est chiant, et comme tu disais, c'est les brocolis. Hey, non, la bouffe c'est la vie en fait ouais. La première chose qu'on fait quand on est, quand on sort du ventre de notre mère, on mange ouais. et la première chose qu'on mange, c'est du lait, c'est du sucre. Donc c'est le premier goût qu'on développe. donc Il faut se détendre un petit peu. Mmh. voilà Et euh, si... Euh... Arrêtez de se culpabiliser. Ouais. J'ai pas très bien mangé. Ok, je vais me rattraper sur le... C'est le fameux 20-80. 80%, 80 du, soin, du temps sain, 20% trash, ça s'équilibre. Moi je partage le, le même avis que ce que j'allais dit En fait, euh, moi si je devais... Euh... Donner un accès, c'est de s'écouter soi-même. Oui. Et la, la priorité, c'est vraiment cet aspect mental, ce bien-être. Parce que si tu es bien, tu feras, tu, feras les bien. Choses, tu feras les choses bien plus facilement que si jamais tu as des contraintes, tu es oppressé. Je, je me permets, mais tu sais qu'il y, y a plein d'études qui montrent qu'à partir du moment où tu dis que tu es au régime, donc très souvent le régime commence le lundi. <rire> <rire> tu n'entendras jamais personne dire Allez, samedi soir, je commence mon régime. Et en gros, euh, à partir du moment où tu dis que tu commences ton régime le lundi, le cerveau, c'est ça la puissance du cerveau, c'est incroyable hein, cette, euh, cette machine-là, euh, va t'envoyer des signaux comme quoi tu vas être en carence. Donc il te dit quoi Alors tu n'es pas du tout en carence, mange. mange, mange. Et donc il te dit mange, mange, mange, vite. Mange, et vite. et, et là, lundi du coup as faim <rire> Et t'es comme un con avec tes haricots jambis Et, là Putain, ai et du coup tu, tu, tu te rajoutes, tu le contraintes. Tandis que, c'est comme, voilà, moi je suis maman, ma fille, si je lui interdis tout, je vais faire Elle quoi Elle va avoir, envie de, Elle avoir envie, de envie de tout Tandis que je lui donne, un petit peu, régulièrement, mm. Ouais. Et en fait, euh, je prends l'exemple de l'enfant, mais c'est exactement pareil pour nous, hein. adultes, si ce n'est pire. Oui, c'est <rire> vrai ouais. en plus. Hein. C'est dur hein, de faire ça soi-même, tu vois. Ouais. De jauger, pas... de savoir combien je peux, combien je peux pas, ouais. et on en revient et après, à l'écoute, à ce côté intuitif de ouais. l'alimentation. Et puis s'entourer de professionnels, en fait, aller voir des... Ouais, quand t'as ma mal à les... la cheville, euh, tu ouais. vas voir ouais. ton médecin ou ton kiné, enfin ouais. c'est... Ta voiture elle est en panne, tu vois. Ouais, ton je pense qu'il faut dédramatiser aussi le. C'est ça, c'est ça. Le job des, des nutris, tu vois, des diètes nutris, parce qu'on les voit peut-être d'une manière. Mais c'est pour ça aussi, tu vois. Que, et que la vidéo en soi elle est importante, parce que c'est bien de découvrir des métiers que les gens connaissent pas en fait. Mmh. Tu vois. Et promis, on fait pas manger que des haricots, des brocolis. <rire> Mais vraiment, <rire> tu peux pas bouffer des haricots tous les jours. Les gens seraient surpris. Les ah, ah, gens su... sont surpris. Ouais. Là, on a réussi à convaincre une personne d'aller voir une diététicienne. Ouais. Ou un diététicien comment le... il, il, il est fort possible qu'il soit confronté à quelqu'un qui maîtrise pas le sport. Ouais. Et le crossfit qu'ils connaissent ouais. d'ailleurs. Bah ouais. Et ça, c'est un diététicien qui te prend en consultation et n'aborde pas la question de ouais. l'activité physique. C'est une mauvaise. Tu veux dire mais bah, elle a oublié, oublié quelque chose ouais. soit euh, ouais. Elle s'est levé du mauvais pied Mais il y, y a quelque même, chose qui va pas dans la prise en charge L'entraîneur qui ne pas de comprendre comment on mange sans... Ouais. Sans ouais, ouais en fait ouais, mmh. les deux vont ensemble mais... Tout à fait, c'est indissociable Pour moi c'est indissociable ok Bon bah c'était super cool, cool d'aborder Toutes ces questions, j'espère que ça vous, ça vous aura Apporté bah, comme nous Parce que je pense qu'on apprend aussi chacun de nos expériences Même si c'est leur job Mais euh, nous on pratique quand même pas mal la nutrition Mais voilà, ça, ça permet de répondre à certaines questions Vous pouvez retrouver tous les réseaux sociaux de tous les invités qui vont s'afficher quelque part donc n'hésitez pas à les contacter euh, si vous voulez un suivi euh, si vous êtes plus dans le crossfit bah vous en avez deux ici si vous êtes plus dans les sports de combat et que vous passez par là n'hésitez pas et vous avez normalement tous les Instagrams qui s'affichent euh, sur quelque part. <rire> euh, je rappelle que cette vidéo est sponsorisée par Fitness Boutique Sergi, donc n'hésitez pas à venir dans cette boutique, vous trouverez tous euh, les compléments alimentaires, les machines, les équipements dont vous avez besoin et vous pourrez éventuellement aussi retrouver Fred yes. <rire> discuter avec lui <rire> <mi. rire> et je pense que vous passerez un très bon moment euh, je vous fais plein de gros bisous, on vous fait plein de gros bisous merci on vous à toi pour, euh, Ouais, avec plaisir merci beaucoup. <rire> et on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, <rire> bye euh, des... ah, des épileptiques des, des, des elliptiques Bon, tout le monde va bien Oui, c'est vrai. -ce ouais. <rire> et toi T Inspire sur 5 secondes, et Je bois. C est c est c est bien. De bien boire, ouais. tous ces conseils-là, aujourd'hui on les... L'alcool un, un petit, petit peu, peu. <rire> Non, parce que je bois bien, du coup C'est la dimension bah, plaisir C'est la dimension plaisir T'es d'accord avec tout ça donc, on peut faire Burger King après. Ouais, la <rire> toute euh, Fitness boutique, tu l'as oui. Tu crois que j'ai chaud ou quoi Ouais, moi je suis pas rien hein. sauf que comme j'ai rien, bah, que que ça se voit pas. Moi, je peux pas retirer maintenant parce que je suis dans l'autre. C'est Fitness boutique. C'est toujours être très, très sexy les <rire> ouais. Mais tu m'as dit, moi c'est Cécile et je suis trop forte. Tu okay. m'as dit de dire ça. Je suis super belle, tous les mecs me courent après, je comprends pas. Ah bah ça bah, Mon bon. numéro est le 06. <rire> ah,